cette réunion entre les mains du Seigneur. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous venons encore devant toi pour te remercier pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir de nous tenir dans ta présence, notre Dieu. Seigneur, personne n'aurait pu, par ses capacités, par ses forces réellement pouvoir être en ces lieux notre Dieu, mais ce n'est que par ta grâce et par ton amour notre Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as conduits tout au long de la journée, nos cœurs soupiraient après ces moments Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as donné la victoire, tu toute la puissance de l'ennemi mon sauveur, merci parce que tu as vaincu Seigneur Jésus, oh le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous Seigneur la maladie n'a aucun pouvoir sur nous notre Dieu, sois tu mon sauveur pour cette grâce et cette opportunité que tu nous accordes encore de nous tenir dans ta maison ce soir. Bénis ton serviteur, notre pasteur, par la bouche duquel tu vas encore nous parler. Seigneur, dispose nos cœurs afin que lorsqu'il se tiendra devant, devant ton peuple, mon Sauveur, que nous puissions réellement avoir des cœurs disposés pour recevoir ce que toi, tu as préparé pour nous, Seigneur. Tu es merveilleux. Seigneur, nous désirons réellement te voir, te toucher, te sentir, t'entendre encore nous parler ce soir. Seigneur, prends le contrôle. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Combien ils sont nombreux derrière leurs écrans, mon sauveur. Seigneur, même ceux qui ont été invités, même ceux, Seigneur mon Dieu, qui se retrouvent, Seigneur mon Dieu, sur ce site, mon sauveur, selon ta préscience, mon sauveur, puissent-ils les bénir aussi, mon sauveur. Sois avec nous ce soir. Merci pour mon frère Emmanuel, mon frère Daouda, Seigneur, pour la connexion Internet. Béni sois-tu. Dieu, pour ce que tu fais, Père, bénis-les richement. Seigneur, souviens-toi de chacun de nous, Seigneur. Nous voulons vraiment, ô oh notre Dieu, que tu puisses nous disposer, Père. Que nos cœurs soient attentifs, Seigneur mon Dieu, à tes paroles encore ce soir. Seigneur, tu nous adresses réellement ta sainte convocation. Tu nous agrées en ta présence, mon Sauveur, à cause de l'œuvre de Golgotha. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour ce privilège que nous avons d'être réellement être invités dans ta maison, mon Sauveur. À toi la gloire et à puissance autorité, à jamais, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, je me remets entre tes mains, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle, conduise toutes choses, mon Sauveur, que nous entions réellement dans la liberté de pouvoir réellement te glorifier, te louer et t'adorer. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, assis nous et euh, recevez... <rire> Bonsoir, frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse. On recevait les salutations de notre sœur Bélie et notre frère Jonas et toute la famille qui nous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre frère José, également José Bofio, nous salue ainsi que notre sœur Léa Bofio qui nous salue. Notre sœur Lamonica, Angela, salue également tous les frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ le pasteur Chafet de Pakistan nous salue, le, notre frère Daniel Gilner, notre sœur Danielle de Royan, le pasteur Joël de la Tanzanie, notre frère euh, Yves de Bruet-Sulesco, notre, euh, notre frère Boadi d'Abidjan nous salue, et le frère Peter de, de Pakistan, le pasteur Charles de Kampala nous salue, notre frère euh, Joram de la Turquie nous salue, le pasteur Gervais de Madagascar, de même que notre frère Manassé nous salue également dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre soeur Carole de Canada et notre frère Yvon nous salue également ce soir, notre frère Marcelin et toute sa famille à Paris, de même que notre frère Bruno nous salue également. Je n'oublie pas notre sœur Lily et notre frère Philippe ainsi que Marthe qui nous salue depuis Paris. Re euh, recevez également les salutations de notre sœur Rachel et toute sa maison depuis Toulouse, notre frère Syria qui est toute sa maison également depuis Montpellier, notre sœur Esther de Lille qui nous salue, notre frère Casquin de Lyon qui ne nous oublie pas non plus et salue tous les frères et sœurs dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Euh, nous avons vraiment la joie et la reconnaissance auprès de notre Dieu parce qu'il a réellement entendu nos prières euh, que nous avons adressées à son endroit euh, en faveur de notre frère Pascal de Venon. Le Seigneur est réellement au contrôle, son état s'améliore davantage et nous croyons réellement que par la grâce du Seigneur, il sortira réellement de l'hôpital. Que le Seigneur soit réellement béni, afin que nous puissions réellement davantage demeurer dans la prière. Nous allons chanter le 301 dans les fardes, numéro 301 dans les fardes. « Invoque-moi du sein de la détresse », 301. « Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, le croit sa promesse, bientôt ta voix l'exagtera. C'est Dieu qui parle, le croix, sa promesse, bientôt ta voix l'exagtera. Si tout est sombre, on ne perd pas courage du dieu vivant même au milieu des fureurs de l'orage demeure en paix moi seulement même au milieu des fureurs de l'orage demeure en paix moi seul oh mais n'attends pas n'attends le mal combine, que l'ennemi soit dans ton cœur, elle est à toi, la puissance divine, saisie d'un ton qui soit Oh, jamais, jamais, jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse Dieu manquera de la de son enfant sauvé. Oh, man, I don't. soit réellement béni. Satan pensait pouvoir nous, nous refroidir, il pensait pouvoir nous, nous écraser, mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que réellement, jour après jour, le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur vous bénisse tous, frères et sœurs, parce que réellement, nous sommes une armée de l'éternel. Chacun, de là où nous nous trouvons, nous invoquons réellement le nom de notre Dieu. Le Seigneur entend nos prières, frères. Notre délivrance, nous l'avons déjà. Alors saisissons-la réellement. Par la foi, que Dieu bénisse chaque frère et chaque sœur. Debout, sainte cohorte, que l'armée de l'Éternel se lève et que nous puissions réellement nous fortifier. C'est dans les phares de le 88A, 88A et le B nous chanterons. Et alors nous allons écouter la parole du Seigneur. 88A et B. Dieu vous sainte cohorte, son âme du roi des rois. Tu n'es une main forte, et ton âme de la roi. Merci parce que tu nous fortifies, Seigneur. Merci parce que tu nous soutiens, notre Dieu. Oh, dans l'épreuve, Seigneur, dans la douleur, dans la maladie, dans la tentation, le chrétien reste ferme, mon sauveur. Notre... La capacité ne vient pas de nous, Seigneur, mais notre capacité vient de toi, Seigneur. C'est toi qui nous as rendus capables, mon Seigneur. Parce que ce jour-là, sur le bois du calvaire, tu t'es crié, Seigneur Jésus. Tu as dit « Tout est accompli, mon Sauveur. » Même si nous sommes malades, même si nous sommes dans la souffrance, même si, Seigneur mon Dieu, nous sommes dans le confinement, mon Sauveur. Mais en toi, Seigneur Jésus, il n'y a point de confinement, Seigneur. En toi, c'est la liberté, mon Sauveur. En toi, Seigneur, c'est la plénitude, mon Sauveur. Nous voulons... Élever ton nom, notre Dieu. Nous voulons exalter ton nom, mon Sauveur. Parce que personne ne pourra réellement nous emprisonner, Seigneur. Parce que toi, tu es venu nous libérer, Seigneur Jésus. Tu es venu réellement. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Merci pour cette liberté que tu nous as donnée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tu as dit tout lieu que foulera la plante de nos pieds. Tu nous donnes ce lieu en possession. Voilà pourquoi nous élevons nos voix Seigneur, nous élevons nos mains Seigneur, en signe de reconnaissance Seigneur, en signe de respect mon Sauveur, oh chaque fils, chaque fille de Dieu, là où il se trouve en ces instants Seigneur, Père entends nos prières, parce que tu te plais réellement à nous exaucer, merci Seigneur Jésus, parce que tu es vivant Seigneur, oh en ces temps Seigneur mon Dieu, tu as voulu que les choses se passent ainsi, afin que nous puissions davantage nous approcher de toi Seigneur, que nous puissions expérimenter cette communion individuel et personnel avec toi, Seigneur Jésus. C'est ce que nous voulons, notre Dieu. Et chaque jour, Seigneur, nous expérimentons cela, Seigneur notre Dieu. Et chaque jour, nous réalisons à quel point nous aimons nos frères, mon sauveur. C'est en cela, Seigneur mon Dieu, que nous reconnaissons que tu habites en nous, parce que nous aimons les frères. Jésus-Christ, mon roi, souviens-toi de ma soeur, souviens-toi de mon frère. Là où il se trouve qu'il ne puisse se sentir seul, mais qui sache et reconnaisse que tu es réellement avec chacun de nous. Tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là, Seigneur. Et nous te bénissons, mon sauveur, parce que nous sommes réunis. Parce que tu as dit, là où est le corps, là s'assemblent les aigles. Nous sommes réunis autour de ta parole, Seigneur. Tu es réellement présent, notre Dieu. Tu nous bénis malgré la distance, Seigneur. Tu nous guéris malgré la distance, mon Sauveur. Tu nous délivres malgré la distance, notre Dieu. Toi, tu ne regardes pas la distance, mon Sauveur. Tu es omnipotent. Tu es omniprésent. Tu es tout, le tout suffisant, mon Sauveur. Reçois notre reconnaissance. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Merci parce que tu nous fortifies. Merci parce que tu nous soutiens. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous voulons aussi te remercier pour ce que tu as fait pour notre frère Pascal de Renon. Seigneur, que ton nom soit réellement glorifié. Seigneur, nous le remettons à tes mains afin que son rétablissement puisse être promptement sauveur et qu'il saute réellement de l'hôpital et retourne à la maison pour la gloire de ton nom. Bénis chaque frère et chaque soeur. Souviens-toi, Seigneur Jésus, de tous nos frères, de toutes nos sœurs, pour qui nous avons prié, qui sont en première ligne, mon Sauveur. Oh, face à cette maladie, mon Sauveur, puisses-tu protéger nos frères, puisses-tu les garder, Seigneur, puisses-tu réellement les, les guérir, Seigneur, qu'il n'y ait aucun symptôme, qu'ils soient réellement en bonne santé. Jésus-Christ, mon Roi, que ton nom soit vraiment élevé, que ton nom soit glorifié. Nous te remercions, notre Dieu, parce que vraiment tu nous aimes, Seigneur. Oh, tu ne nous as pas laissés. Tu as dit que tu ne nous laisseras pas orphelin, que tu seras avec nous et même en nous et nous le voyons, notre Dieu. Voilà pourquoi nous voulons vraiment te remercier et te louer, notre Dieu. Bénis ton serviteur, notre pasteur, par la bouche duquel tu vas encore nous parler, notre Dieu. Nous nous approchons de toi, Seigneur, mon sauveur, afin que tu puisses encore, par ta toute-puissance, au travers de ta parole, nous fortifier, Seigneur. Oh, ne serait-ce qu'un seul mot qui sortira de la bouche de ton serviteur, Père. C'est la réellement du bien, mon frère. C'est la réellement du bien, ma soeur. Seigneur, remplis le vase, mon sauveur. Oh, que réellement ton serviteur soit conduit par toi. Seigneur, il ne connaît pas nos besoins. Qu Quelques questions que nous avons sur le cœur, mon sauveur, mais toi tu les connais, notre Dieu. Comme tu as toujours agi, mon sauveur, tu agiras encore ce soir, notre Dieu, parce que tu es présent, mon sauveur. Prends le contrôle, mon Dieu, parle-nous, Seigneur Jésus, oh, que réellement la victoire soit dans le camp, mon sauveur. Veille sur nous, veille sur nos enfants, veille sur nos petits-enfants, que nous soyons tous protégés, mon sauveur, parce que tu es notre appris. tu es réellement notre bon berger. Sois loué, notre Dieu, sois exalté à jamais, dans le nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Père, nous sommes assis à tes pieds comme Marie, Seigneur mon Dieu, en ces instants. Nous voulons réellement, oh Dieu, que tu disposes nos cœurs, que nous puissions être attentifs à ta voix. Seigneur bénis, Seigneur, chacun de nous, que nous puissions vraiment être nourris encore ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Nous t'avons prié et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni. levons nous, s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 124. Psaume chapitre 124, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 124, nous lisons la parole de Dieu. Sans l'Éternel, qui nous protégea Qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les yeux, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sous notre âme, alors auraient passé sous notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel. Qui, nous, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de oise, des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Regardez les oiseaux du ciel. Il ne sème ni ne moissonne, mais notre Seigneur les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup le que considère, considère considère sa parole, considère. Nous sommes des témoins de ce que toi tu as annoncé et aussi Seigneur de l'accomplissement de cela mon Sauveur bien-aimé Parce que si tu n'étais pas là, nous ne tiendrons pas jusqu'à ces jours, Père Mais parce que tu as dit, mais puisque je vis, vous vivrez également aussi C'est pour cela que nous prenons courage et nous vivons aussi, Père C'est vrai, quand le monde est tellement bouleversé Les hommes se sont entremêlés dans leur projet, dans leur programme, au roi. Et leurs programmes se sont aussi entremêlés et que l'angoisse a saisi le cœur pays signal notre L'homme pensait commander les choses, les... les... mais c'est toi qui es le maître de toutes ces constances, mon roi. Nous te sommes soumis et nous te remercions vraiment encore aujourd'hui pour ce privilège que nous avons de pouvoir réellement aussi reconnaître ta puissance, mon de Père Saint, et de savoir que tout obéit, Père Saint Dieu. Sois béni encore, toi qui contrôles tous les événements de la terre, mon mes Père. Tu l'as dit avec certitude et vaccinance, si Père Tibissant, que arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel ait ordonné, mon Père où tu as 100% raison de faire ce que toi tu veux, Seigneur, parce que quand tu fais ce que tu veux, c'est aussi la bénédiction pour les hommes. Merci pour ton amour, merci encore pour ta bonté, merci encore pour ta sagesse divine, mon bénémoine, Père parce que tu n'as jamais eu un conseiller, tu n'auras jamais des conseils de qui que ce soit, mon Père ton bras puissant te vient à la nette, mon Sauveur. sois glorifié encore aujourd'hui pour les chants et les cantiques qui ont été chantés, mon béné Père Saint, Dieu, pour la prière que tu as aussi nos cœurs, mon mon aimé Père Saint, Dieu, merci encore pour ce que tu fais pour nos pattes Béni, Bénis, mon précieux frère, mon bien père, mon Dieu, pour les ailes, pour l'amour aussi, père, mon qu'il a, père Bissons, pour ses frères et sœurs, et pour chacun de nous encore. Nous te remercions encore pour cette grâce. Merci. Ce que nous a invité encore ce soir, pour que nous puissions être dans ces lieux, afin que nous puissions avoir communion autour de ta parole à toi, mon bien père, mon Dieu, parce que nous vivons pour cela, Merci encore pour le pardon de nos péchés, mon bien mon père, mon Dieu, nos iniquités, nos manquements que tu as vraiment pardonné, effacé, mon bien mon père, Dieu, que nos cœurs ont été libérés, nos pensées, nos subconscients, mon mon de servir avec un cœur pur, un cœur sincère. Sois béni et glorifié car nous t'avons ainsi prié, Père. Merci encore, Père. C'est vrai, pour toutes les guérisons que tu as combien. C'est vrai, notre frère devenant a été guéri, mon béni, mon père, et cela, ce que tu as vraiment fait, mon béni, père, au Dieu. Nous t'en sommes reconnaissants. Tu as entendu nos prières. Ton peuple a prié, mon béni, père, merci encore pour la petite fille, aussi, notre sœur Jacques, notre sœur, notre sœur, notre père, notre père, que ton nom soit béni, mon parce que tu es Dieu qui guérit, qui est devenu personne. Merci encore, notre frère, Emmanuel, mon le frère, notre frère. Fils de notre frère que tu as aussi guéri Père. Nous te remercions pour tout ce que toi tu fais. Et nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Merci parce que tu es vraiment fidèle, Père. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du jésus Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni. Vous pouvez vous asseoir là où vous êtes, si vous étiez debout. Nous, nous remercions notre Dieu de ce que nous avons toujours eu à pouvoir. Et, constater, et cela est quelque chose qui est vrai et qui le devient encore de plus en plus aujourd'hui, que chaque jour qui passe certainement nous rapproche toujours de la rencontre avec notre Seigneur. Nous sommes un peuple privilégié et aussi heureux de ce que nous avons une promesse qui est vraiment certaine et véritable. Et cette promesse vient de celui qui a eu à pouvoir le déclarer et qui a toujours prouvé que ce qu'il dit arrive toujours et quand il promet, il réellement aussi réalise aussi sa promesse. Nous lui sommes reconnaissants pour cela et nous le remercions effectivement aussi de ce que, à nous aussi, il a tourné ses regards pour que nous puissions être aussi de ceux-là auxquels il s'est adressé, pour que nous puissions recevoir la promesse aussi pour... Le, le temps dans lequel nous vivons, quand on parle aussi de temps, il s'agit aussi de l'espace, de temps que le Seigneur nous a donné la possibilité de pouvoir y vivre et aussi y prendre part effectivement aussi, car nous avons confiance que le Seigneur, notre Dieu, agit et certainement lorsqu'il agit, c'est pour aussi atteindre un but en rapport avec ce qu'il a eu à pouvoir déclarer. Nous sommes heureux et aussi certainement aussi reconnaissants à, à notre Dieu parce que nous avons aussi compris que vraiment c'est Dieu a un plan et son plan à lui arrive aussi à son achèvement. Et tout ce il a eu à pouvoir prédestiner pour qu'il puisse prendre part à cela, il leur a donné effectivement un plan manière de pouvoir concevoir les choses qui sont donc écrites, que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir annoncer. L'attitude est aussi la, la, la foi pour pouvoir réellement croire, parce que la Bible nous dit que la, la foi est un don qui vient donc de l'éternel. Et, et cette foi est, est vraiment entretenue toujours par la parole qui vient de notre Dieu, parce que l'Écriture nous dit que la foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend donc, qui vient donc de la parole de notre Dieu. Nous remercions le Seigneur pour chacun de vos frères et sœurs qui est, qui est en connexion dans différents endroits. Où vous êtes effectivement tant dans vos maisons que, et spécialement parce que c'est vrai, avec les mesures qui sont prises aujourd'hui, ce sont des mesures de confinement. Euh, auquel chacun doit rester effectivement aussi dans son lieu de domicile en réalité. Mais nous remercions notre Dieu pour euh, le privilèges qu'il nous a donné de pouvoir avoir ce moyen par lequel nous pouvons garder donc euh, ces contacts. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement et que les ailes de notre Seigneur ne puissent pas diminuer mais qu'ils augmentent de plus en plus parce que le but de l'ennemi, c'est toujours de pouvoir faire en sorte qu'avec les événements, beaucoup puissent se refroidir. Ne soyez pas du nombre de ceux qui se refroidissent effectivement, qui commencent à pouvoir Prend les habitudes, effectivement, de la maison, les habitudes, effectivement, euh, de, de temps actuel, effectivement, et qui rentre aussi dans cette psychose, effectivement, de la peur, effectivement. Et quand vous entrez dans la peur, effectivement, parce que c'est ce qui se passe, effectivement, aujourd'hui, c'est quand vous entrez, effectivement, dans la peur, parce que la peur est aussi l'arme de Satan lui-même, par laquelle il peut avoir la domination sur les hommes. Vous pouvez le constater aujourd'hui, combien les gens ont tellement peur que même plus que vous approchez pour passer. Il fouille le chemin parce que c'est la psychose effectivement. Et Satan aime cela effectivement pour dominer. Mais maintenant, quand il a la domination sur l'homme, alors l'homme devient maintenant dépendant. C'est pour ça qu'il devient dépendant de toutes les nouvelles qui peuvent passer. Aujourd'hui, on les nourrit avec n'importe quoi et n'importe quelle chose. Effectivement, ils sont donc la proie. Pour... Mais nous avons vraiment reconnaissance. Cette reconnaissance à notre Dieu qui nous a accordé vraiment cette grâce d'avoir, comme il avait dit, la lumière au temps du soir pour que nous réalisions ce qu'il en est. Parce que dans le livre d'Esaïe, il nous dit d'une manière assez claire, il dit mais lève-toi, sois donc éclairé car ta lumière arrive. Et nous remercions Dieu parce que nous avons donc cette lumière aussi combien le monde est dans la débandade parce qu'ils sont donc effectivement dans le ténèbre. C'est vrai que quand nous lisions cela, même les hommes pouvaient penser en se disant, mais ces gens, ils disent des choses qui n'ont pas de sens, effectivement, et qu'ils pensent pouvoir avoir quelque chose d'une certaine manière. Nous, nous avons la connaissance, nous, nous avons effectivement la science, effectivement, nous avons tout. Mais nous remarquons qu'effectivement, qu'aujourd'hui, c'est que les saintes écritures ont déclaré, que le monde est dans les ténèbres, ils le sont, et la débandonne il y est. Mais seulement parmi le peuple de Dieu, nous parlons bien de ce peuple auquel le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir parler par la bouche de son serviteur, l'apôtre Pierre, lorsqu'il a eu à pouvoir faire ses déclarations, dans le livre des actes au chapitre 15, que nous nous référons la plupart du temps, afin que vous soyez réveillés, effectivement, pour que vous compreniez en réalité que ce que Dieu a eu à pouvoir également aussi, permettre que ça soit écrit, ces dieux-là veillent sous les Écritures afin de pouvoir réellement aussi démontrer qu'il demeure l'autorité suprême. Et il a dit lui-même en dehors de lui, en dehors de moi, comme dit-il, il, il n'y a pas de dieu, et après de moi, il n'y a pas de dieu. Et aussi, comme il le fait savoir aussi, effectivement, que et avant lui, il n'a point été formé de dieu, après lui, il demeure le seul et l'autorité. Donc, il contrôle tous les événements, effectivement, tant dans les cieux que sur la terre. C'est pour ça qu'il est donc appelé le Dieu très, très, très haut et il demeure le très haut dans Donc, il nous montre qu'effectivement, que tout ce qu'il a déclaré, il y veille. Donc, il avait fait cette déclaration que la Bible fait savoir par la bouche de son serviteur, l'apôtre bien, que Dieu a jeté le regard. Ce que Simon a eu à pouvoir comprendre par le Saint-Esprit dans l'expression que les Saint-Esprit avaient eu à pouvoir utiliser par la bouche de l'apôtre Pierre, et Simon, donc, un piège, donc Jacques a eu à pouvoir le reprendre, effectivement, et en disant que notre Seigneur a jeté le, le regard parmi les nations pour choisir du bien d'elle un peuple qui porte son nom. Et c'est sur ce peuple-là, pas sur tout le monde, mais sur ce, ce peuple-là, effectivement, que jusqu'à ces jours, le Seigneur, notre Dieu, veille. C'est vrai que beaucoup de gens sont dans la panique effectivement, ils se posent des questions de ce qui va arriver et surtout dans ce contexte actuel où on entend beaucoup de choses et des choses qui sortent maintenant parce qu'il n'y a rien qui ne soit découvert effectivement. Les plans, les projets qui ont eu à pouvoir faire, ce que je à pouvoir entendre bon ça c'est les choses qu'ils ont fait nous nous considérons simplement ce que le Seigneur notre Dieu. Donc nous comprenons qu'effectivement comme nous le disons que notre Dieu a eu à pouvoir jeter un regard parmi les nations pour choisir du milieu de ces nations un peuple qui porte vraiment son nom et c'est sur ce peuple-là que nous devons avoir la science et la certitude que les yeux du Seigneur sont fixés dessus et c'est important parce que aussi longtemps comme il y avait eu à pouvoir être dit dans les saints écritures de la romaine il faut que réellement que le tout le tout en fait de ceux qui sont parmi que lui-même a connue d'avance, effectivement, que l'entiété puisse réellement être rassemblée, en réalité, et que les derniers puissent entrer. Alors, à ce moment-là, les choses seront tout à fait différentes. Nous comprenons aussi que le Seigneur, notre Dieu, continue à pouvoir réellement aussi prendre soin et agir jusqu'à ces jours, parce qu'il parce que y a encore ce peuple qui est sur la terre pour un événement qui est tellement aussi important. Cela est là quelque chose que nous devons donc. Alors nous comprenons qu'effectivement, que jusqu'à ce jour, il est en train d'agir et il agit parce qu'il a donc ce peuple. La question de pouvoir et de pouvoir savoir maintenant qui est donc de son peuple. Vous vous souvenez dans les scènes d'écriture, je pense dans les livres d'Esdras ou quelque chose comme ça, ou d'Emi, nous allons le trouver avec vous, lorsque euh, ce roi ici, hein, auquel le Seigneur avait eu à pouvoir réellement aussi réveiller l'Esprit, comme la Bible le fait savoir. Je crois qu'après que Jérémie ait dit effectivement ce qui allait se passer, effectivement, le 70 ans, la captivité, donc, alors, le Seigneur, notre Dieu, réveilla donc l'Esprit de Cyrus. Sirius, je pense, c'est celui-là auquel il, il fit un édit, effectivement, et, pour pouvoir maintenant permettre que le peuple d'Israël puisse arriver à prendre vraiment conscience, effectivement. Et c'est là, c'est dans Esdras, je pense, Esdras au chapitre 1. je en quelques écritures là-dessus. Hein. Esdras au chapitre 1, je pense que c'est cela. Mm -hmm. Verset 1, il nous dit, chapitre 1, verset 10, mais la première année de Cyrus, roi de Perse afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée. Qu effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, veille vraiment sur sa propre parole. Et regardez très bien, parce que quand ces hommes ici, que le Seigneur choisit et envoie comme des prophètes, effectivement, ils ont une autre façon de pouvoir agir, effectivement, parce que ce ne sont pas eux qui agissent, mais c'est vraiment l'esprit que le Seigneur a placé en eux, effectivement. Et ils ont effectivement cette façon de pouvoir parler qui est différente, parce qu'ils disent, effectivement, comme Jérémie dit, mais ainsi parle l'éternel. Donc là, ce n'était plus en fait Jérémie qui pouvait arriver à pouvoir avoir sa conscience et qui pouvait maintenant penser aux paroles qu'il pouvait arriver à pouvoir faire entendre aux gens. Non, c'était en fait l'intelligence et l'esprit et la pensée sont bloqués ces choses qui vient, c'est comme si cet homme-là était un micro. et L'homme qu'on pouvait toucher, effectivement, parce que Dieu et dit que l'esprit de l'homme, effectivement, est figé, mais la parole de Dieu sort. C'est en rapport avec les prophètes. Elle, elle, elle, elle dit, mais ainsi par... Donc, l'esprit déjà annonce que vous devez prêter attention parce qu'ici, c'est ainsi par l'éternel. Et quand c'est ainsi par l'éternel on peut monter en haut, on peut descendre en bas, cette parole va certainement s'accomplir. Donc c'est pour ça que nous voyons que quand il avait annoncé cela, c'était ainsi par l'Éternel, et notre Dieu l'avait dit, effectivement, qui dit, je, je, je, je, moi, Éternel, je veille vraiment sur ma parole, je veille sur ma parole, effectivement, pour l'accomplir. Cette parole est aussi importante pour nous. C'est pour ça que Jérémie, malgré les épreuves par lesquelles il passait à cause de ce ministère que Dieu lui a donné, c'était un homme qui a beaucoup souffert, effectivement, il est toujours resté attaché à cela parce qu'il savait que ce n'était pas sa parole à lui, il savait que c'était simplement l'ainsi par l'Éternel, effectivement, qu'il avait déclaré. Donc il nous dit, effectivement, que afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Les gens pouvaient se moquer de ce que Jérémie avait lu. Vous vous souvenez, frères et sœurs Je vous ai lu, je vous ai cité l'autre fois. Effectivement, cela. Je pense dans le livre de Jérémie, chapitre 28 quelque part. Effectivement, pour que vous puissiez voir effectivement la témérité de certains qui sont. C'est vraiment tout à fait et et qui, la manière dont tu peuvent se mettre pour pouvoir impressionner le peuple surtout pour chercher effectivement le, la, la, la, la, la, la gloire ou quelque chose comme ça ou bien les applaudissements du, du, du, du peuple et la considération du peuple effectivement et voilà Dans, au chapitre 28 nous pouvons lire ici il a été hein, parlé effectivement au euh, euh, 27 mais au chapitre 28 nous lisons cela Verset 1 il dit dans, dans la même année, et puis nous revenons des races. Dans la même année, au commencement du règne de Sédésias, roi de Juda, le cinquième mois de cinquième année, Anania, Anania donc fils d'Azur, prophète de Gabaon, m'a dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple Ainsi parle l'Éternel des Amiens, le Dieu d'Israël Je brise le joug du roi de Babylone encore deux années, et je fais revenir ces lieux tous les instances de la maison de l'éternel qu'Enabicanestar, roi de babylone a enlevé de ces lieux et qu'il a emporté à babylone Il ferait revenir dans ces lieux dit l'éternel je fils de josaki roi de judas et tous les captifs de judas qui sont allés à babylone car je briserai le joug du roi de babylone et, et, et quand on pouvait entendre cela ça sonnait tellement si bien, avec la pensée, comme il a eu à pouvoir agencer toutes les paroles qu'il a dit. Alors que, par la bouche du Seigneur, par la bouche de Jérémie, effectivement, le Seigneur avait parlé de 70 ans, pendant lesquels, effectivement, son peuple serait donc là-bas, à servir, effectivement. Et mais lui, il vient et dit, non, c'est pas 70 ans, c'est deux années. Alors, verset, verset 5 on nous dit, je remis les prophètes, répondit à Anania, les prophètes, en présence des sacrificateurs, et de tout le peuple qui s'était né dans la maison de L'Éternel, il dit Jérémie, le prophète dit Amen, que l'Éternel fasse donc, que l'Éternel fasse ainsi, et que l'Éternel accomplisse le parole que tu as prophétisé, et qu'il fasse venir de Babylone en ces lieux les ustensiles de la maison de l'Éternel, et tous les captifs seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, les temps anciens, ont prophétisé contre des puissants et des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise, mais c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise, il véritablement par l'éternel, par l'éternel. Alors, le prophète en levant... Le dessus le coup de Jérémie, fait en présence de tout le peuple, ainsi par l'éternel, c'est ainsi que dans deux années, je briserai dessus le coup de toutes les nations, le jour de Nebuchanestar, roi de Babylone, et Jérémie, le prophète Sanala. « Que Anania, le prophète, eut brisé le joug de dessus, le coup de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel, fut adressée à Jérémie en ces mots. « Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations. » pour qu'elles soient asservies à l'ébicanesta, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux de champ. Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'éternel n'est à point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance, c'est pourquoi ainsi parle l'éternel. Voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'éternel. Et Anania, le prophète, mourut cette année-là, dans le septième mois. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que, et la manière dont cet homme a eu à pouvoir exprimer les choses, évidemment, le peuple, effectivement, pouvait croire, parce qu'il a dit aussi, il a dit aussi, ainsi par l'éternel. Mais en fait, quand c'est ainsi par l'éternel, nous savons que Dieu veille sur sa parole. Effectivement, et, et il accomplit, cest demande sa parole. Mais là, nous avons remarqué que cet homme, ici, il a été ainsi par l'Éternel, sans que l'Éternel lui ait parlé, effectivement. Et Dieu ne pouvait pas accomplir cela, parce que ce que Dieu avait dit à, à Jérémie, effectivement, eh bien nous avons même réalisé que en réalité, lorsque cela s'accomplissait, c'est comme ça que nous avons pu, effectivement, que même Daniel, après avoir vu les Écritures, vous vous souvenez de Daniel, effectivement, mais la preuve est ici, dans les races que nous venons lire, effectivement, pour que nous comprenions que Dieu veille sur sa parole, qu'il a eu à pouvoir prononcer par ses serviteurs, effectivement, le prophète, en fin de pouvoir pouvoir réellement aussi l'accomplir. C'est ainsi que la Bible nous fait savoir que l'un donc, le Seigneur réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Père. En fait, nous lisons cela, et le Saint-Esprit nous conduit à pouvoir entendre cela pour quelle raison C'est pour que nous ne prêtons pas foi à tout ce qu'on entend. Parce que le peuple de Dieu est un peuple qui est instruit à pouvoir reconnaître, le Seigneur l'a dit, que mes brebis entendront ma voix. Si aujourd'hui on ne reconnaît pas la voix du Seigneur, on va croire n'importe quoi. On va être emporté à tout vent des doctrines. Certains. Surtout dans un temps comme ceci, où il y a beaucoup de ceux qui se disent effectivement des saints, des prophètes, de ceci, de cela, qui se lèvent pour il à pouvoir dire beaucoup de choses effectivement, surtout dans la confusion où tout le monde a de la peur, il cherche à, croire, à quoi, n'importe quoi, quelqu'un qui dit Ah, Dieu m'a révélé pessimiste, effectivement. Alors, le peuple de Dieu doit être dans une attitude de pouvoir d'abord reconnaître quand Dieu parle. Là, Jérémie a eu à voir faire dit, mais le prophète qui ont paru avant moi. Parce que Dieu ne peut pas dire quelque chose qui n'a pas consigné par écrit. Donc nous devons être sûrs et certains. La Bible dit d'ailleurs que Dieu ne fait rien par parole. Il fait toute chose par la parole. Et, et, et l'Écriture nous le montre clairement. Regardez très bien. Nous pouvons les lire effectivement d'abord pour revenir en la connaissance. effectivement dans, dans le livre de Jean au chapitre 1. Je pense à cela. Et, et, et que si vous le connaissez, mais je vais quand même. Et lire et, et, et cela est important aussi parce que il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Peut-être que vous vous connaissez cela, mais ceux qui sont aussi connectés, peut-être pas l'occasion de pouvoir émourir. Alors, dans les scènes d'écriture, le livre de Jean, donc évangile selon Jean, ou au chapitre 1, nous lisons ceci que Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, et l'écriture dit. « Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elles. » Donc Dieu fait toutes choses par sa parole. Et quand ce que nous entendons par la parole, effectivement, c'est qu'en fait la parole de Dieu, c'est la pensée exprimée. Donc c'est quand Dieu l'a prononcée qu'elle devient donc parole. Donc cest dès que Dieu nous a donné un privilège que sa parole soit donc mise effectivement par écrit. C'est comme cela que nous avons eu la connaissance de ce qui avait été annoncé depuis les temps anciens. Et voici donc la Vierge concevra. C'était donc écrit et autant marqué lorsque l'ange Gabriel est venu. Effectivement, il est venu effectivement pour que cette parole sur laquelle Dieu veillait, qui s'accomplisse au travers de la Vierge qu'on appelle Marie, effectivement, comme ça. Donc, il veille sur cela. Et puis, nous voyons aussi dans le livre des Hébreux, nous voyons effectivement aussi ce que les Saintes Écritures nous relatent, effectivement, en rapport avec la chose qui est tellement si importante aux yeux du Seigneur et qui doit l'être aussi aux yeux de tous ceux qui sont de Dieu. Évidemment, quand on parle de croyants, il faut qu'on comprenne aussi qu'il y a des soi-disant croyants mais il y a effectivement aussi de véritables qui sont donc le fils de Dieu. Donc Dieu traite avec les croyants. Et on appelle Abraham, Abraham le croyant. Donc l'homme qui pouvait croire la parole de Dieu. Ce sont ceux-là auxquels effectivement le Seigneur s'intéresse réellement. C'est pour ça qu'il a jeté les regards parmi dans ce Pas pour ramasser les ramassis, non. Pour vraiment prendre un peuple qui lui appartient. Il l'a prouvé d'ailleurs aussi ces principes. Dieu... Il ne changera jamais ce principe, ni sa parole, effectivement, ni son mode d'emploi, ni sa façon de faire les choses. Mais il nous surprend toujours. Mais il ne change rien. Mais c'est la manière de faire les choses, effectivement. Quand il a fait sortir les enfants, il serait effectivement l'Égypte, On l'appelait le peuple de. Est-ce que la Bible nous dit, effectivement, qu'ils sont tous morts dans les déserts Et vous vous souvenez d'ailleurs Je crois que et cela nous est rappelé dans le saint écrit nous pouvons vite retourner, euh, avant de pouvoir lire maintenant les Hébreux, dans les livres, je pense que ça doit être dans les livres de Romains ou des Hébreux, oui, c'est toujours des Hébreux, de... et, et, euh, Hébreux au chapitre, ou chapitre euh, euh, 3, voici, voilà, donc ce donc, 3, chapitre 3 des Hébreux. Il et, et nous dit, euh, le verset, je pense, ici, cest voilà, voilà. Hébreu, chapitre 3, le verset 7, il dit. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, donc, si vous entendez sa voix, n'existez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation du désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Écoutez bien, s'il vous plaît. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Donc, pendant 40 ans, ce peuple était conduit par les seigneurs. Il les nourrissait, il les avait, donc tout ce dont ils avaient besoin. Quand il était malade, il voyait sa main guérir aussi, effectivement. Et quand ils guérissaient. Donc, ils ont vu réellement la main puissante de ces dieux. Il dit, ils ont vu mes œuvres, effectivement. Mais qu'est-ce qui s'est passé Effectivement, il continue ici. Il dit, ah, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et j'ai dit. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. Et puis il a dit, mais j'ai juré donc dans ma colère. Il a juré. Il peut lui faire revenir. dit, mais j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas au repos. Alors qui peut les faire revenir pour le faire rentrer dans le repos Parce que Dieu a dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Et pourtant, ils sont sortis, ils ont traversé la mer rouge, vous connaissez tout cela, effectivement. Ils ont bu à ces rochers qui les suivaient. L'apôtre Paul les dit encore, si nous pouvons peut-être le trouver dans les scènes écritures je pense, probablement dans les hébreux, et sur c'est Corinthiens, Corinthiens ou 10, quelque chose comme ça, je pense que nous pouvons peut-être voir un peu cela. Et puis, bon, je sais qu'on doit revenir aussi dans les hébreux, mais je pense dans les Corinthiens, quelque part, où je suppose que... Et c'est cela où, où mais vous connaissez quand même les écritures, mais je vais juste voir si c'est dans cela, pour que nous puissions uh, réellement aussi euh, le lire. Et, et c'est dans le, le Corinthiens, je suppose que c'est cela, parce que si nous pouvons également nous, nous y référer. Uh -huh. Un Corinthien au chapitre 10, probablement, que ce Voilà, c'est un Corinthien au chapitre 10, où, où cet homme de Dieu nous, nous parle en nous disant que, Frère, verset 1, je ne veux pas que vous ignoriez, je ne veux pas que vous, vous puissiez ignorer que, que nos pères ont tous été soulevés. C'est dont nous avons lu dans le livre des Hébreux, au chapitre 3, à partir du verset 7, effectivement, où le Seigneur dit, mais je suis donc irrité, donc dans ma colère, de, je jurais donc, dans, donc je fus irrité et j'ai juré dans ma colère à moi qui n'entreront pas dans mon repos. elle il dit, elle dit, mais euh, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Donc euh, quand on parle de la nuée, effectivement, c'est la colonne de feu. C'est-à-dire que la nuit, c'est la colonne de feu. La journée, c'est donc la colonne de nuée. Quelle grâce est privilège effectivement, que ce peuple était conduit ainsi sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Vous connaissez cela qu'il a ouvert, euh, effectivement, la mer et le chemin y était déjà tout tracé. Ils ont tous passé. Et quand ils sont tous passés, lorsque Pharaon est entré, eh bien, la mer l'a engloutie. Mais tous étaient de l'autre côté des rivages. Ils ont chanté même des cantiques. Saint Dieu. Donc ils, ont tous, et donc, donc ils ont tous passé par, à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ça c'est très touchant. C'est-à-dire qu'effectivement, qu ils ont pris part à, à goûter pas les, les interprétations. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ils ont, ils ont mangé, effectivement, l'aliment spirituel, effectivement, oui. Ils étaient conduits par les dieux tout-puissants. Ce n'était pas euh, des soi-disant non avec un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, effectivement. Pour par Dieu. Donc ce peuple-là avait un privilège extraordinairement merveilleux parce qu'ils avaient la parole de Dieu, ils avaient le vase de Dieu, et ils avaient la colonne de feu, ils avaient la colonne de Dieu. Donc tout ce qui était nécessaire pour un peuple, pour être encore fort avec son Dieu, ils l'avaient. Ils mangeaient, comme le dit ils mangeaient donc à euh, cet aliment, euh, le même aliment euh, spirituel et, et, et, et qu'ils, en plus, qu'ils ont tous, tous, on n'a pas dit les noms, tous bu. Le même breuvage spirituel. Mon Dieu d'amour, quelle grâce. Car, car, il buvait, il buvait, hein, à un rocher spirituel qui le suivait. Et, et, et ce rocher était donc Christ. Donc, ayant pris part à tout cela, ayant eu à pouvoir voir toutes ces choses, effectivement. C'est pour ça qu'il y a toujours eu à pouvoir le dire. Bon, évidemment, chacun est libre de pouvoir prendre si cela il réalise ce qu'il veut c'est pas que quelqu'un mais ça ne sert à rien d'avoir des yeux braqués sur des, des grandes églises quand je vois des et c'est cela qui fait le problème effectivement quand, quand les, les, les prédicateurs si c'est 10 000 ou 5 000 ou 6 000 à ce moment là je vois qu'ils ne sont plus hein, sur terre mais ils se croient des super au-dessus parce qu'en ayant la je remercie Dieu. A rien n'a pensé que ces âmes-là sont à lui. Les 10 000 qu'il voit, c'est à moi. Donc, quand les gens viennent regarder mon église, j'en ai 100 000, il n'y a pas de problème. Mais quand j'ai entendu aussi qu'effectivement, qu à cause de ce virus qui circule ici, les églises sont devenues vides, c'est vrai que bon, bon vraiment, bon je ne suis pas euh, très heureux pour cela. J'ai dit, Dieu a une façon de nous instruire. Oui, oh, ces hommes-là ont toujours eu la force de dire, nous sommes grands parce que nous avons le. Mais aujourd'hui, montre que ce peuple ne vous appartient pas. Ce peuple appartient à Dieu. Amen. Allez dans votre bâtiment, parlez dans le bâtiment. Ça devient difficile, effectivement. Mais c'est parce que nous avons mal conçu les choses. Nous avons eu, avant de nous prendre à la place de dieux, j'ai toujours eu à pouvoir dire, mais une âme ne t'appartient jamais. Les brebis ne sont pas mes brebis. Non, ils ont un maître. Nous ne sommes simplement que des travailleurs. Et on ne doit jamais considérer que la brémie du Seigneur, c'est ma brémie, elle est à moi, et ceci si et cela. Nous, quand on fait cela, c'est qu'on n'a rien compris, en fait, de Dieu, effectivement, aujourd'hui. Donc, c'est cela que nous devons comprendre, en réalité, parce que Dieu, notre Seigneur, il nous instruit. C'est à nous de pouvoir également aussi euh, prendre garde effectivement à la manière dont le Seigneur nous instruit. Donc il dit, verset, verset 5, il dit, ils ont tous, quand ils avaient, ils avaient bu un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était donc Christ. Alors, il dit, mais, mais, la plupart, la plupart d'entre eux, est-ce que vous suivez je, je dit bien l'Écriture, effectivement, parce que j'ai dit que nous attention. Disons, la Bible nous fait quelque part... Ce, ce qui est merveilleux, c'est cela, mon frère et ma soeur. Il nous dit ici, au verset, verset 3, euh, qu'ils ont... Il explique bien. Qu'ils ont tous... Il n'y en avait pas un qui a manqué. Ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous, tous... Il ne pas dit que... Quelques-uns. Non, non, non, non. J'aurais bien dit tous. Donc, qu'ils ont tous bu d'abord tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même brevage spirituel. Vous savez, il y, a, il y a longtemps de cela, je crois que pour les anciens, effectivement, mais pour les autres, effectivement, qui, parfois écoutent aussi les, les prédications anciennes que nous avons apportées, et il y a un temps, je pensais, euh, parce que, bon, peut-être toujours pour montrer euh, la fidélité de Dieu à sa propre parole, effectivement, et pour, en fait, que les gens ne rentrent pas dans les dogmes, et dans les interprétations, effectivement, qui est, effectivement, sorti en disant que, oui, si vous croyez euh, au message, effectivement, vous êtes donc euh, les élus de Dieu, et, et vous partez, effectivement, dans l'enlèvement, parce qu'il faut, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on insiste sur le prophète, il faut croire le prophète. ce que J'ai entendu aussi récemment, que les gens ne me prennent pas, ils ne se prennent pas dans mon message où le frère, il fait, je ne sais pas, mais bon, et, moi, je n'ai rien à voir avec tout ça. mais bon, J'ai entendu que, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, qu'on euh, on, on a passé un message comme quoi que, eh ben, pour, um, pour, et puis avec tout ce qui se passe comme virus, si vous prenez les prophètes, vous prenez les prophètes, vous le mettez dans votre maison, vous êtes protégé donc, la première protection, pour que vous sachiez qu'on n'aurait pas de problème de maladie, c'est ici et cela. Hein? Prenez simplement le prophète et hein? introduisez-le dans votre maison. Je me pose la question va savoir... D'abord, c'est le prophète. D'abord, vous introduisez les prophètes dans votre maison. Quand on parle du prophète, c'est William Branham. Vous introduisez les prophètes dans votre maison et en deuxième lieu, vous introduisez maintenant le Seigneur Jésus aussi dans votre maison. D'abord, le prophète et puis le secondement, le Seigneur Jésus en fait. Bon, parce que celui qui est plus important, plus grand, c'est bien le prophète. Quand vous l'introduisez dans votre maison, donc ce qui veut dire effectivement que vous êtes protégé et qu'avec vous tout va tellement très bien. Alors, c'est là que je me pose bien la question, on ne peut pas savoir que, qui est le prophète pour que je l'introduise dans ma maison. Je n'ai pas vu, bon vraiment, je n'ai pas vu, parce qu'il faut quand même lire les Écritures. Je n'ai pas vu dans les scènes écritures où il est écrit, eh, voici le messager de la fête du temps, le messager de l'âge de la l'Odyssée, parce que c'est le prophète dont on parle. Effectivement, il dit, ce messager, il dit, il se tient à la porte à de l'âge de l'Odyssée et qu'il frappe. Et qu'il frappe pour que les, les, les croyants du message, donc de, de, de l'âge, effectivement, parce qu'il qu puisse ouvrir au messager la porte et pouvoir le faire entrer. Je n'ai pas vu, de... enfin je voudrais que ces gens-là viennent me montrer les scènes des cryptos. Mais c'est dont j'ai entendu dans les scènes des c'est qu'il n'y en a qu'un qui se tient à la porte. C'est bien le Seigneur Jésus. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Faites-moi Amen. amen. C'est le seul qui doit entrer et avoir la, la préminence dans ma maison, la préminence dans mon, mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans ce que je suis effectivement. Oui, messieurs que Dieu ait pitié parce que les gens sont en train de croire à cause de la peur des histoires, effectivement, qui n'ont rien à voir. Ils, ils, sont, ils ont abandonné la source d'eau, la parole de Dieu, et bien pour le remplacer bon, par ce qu'ils pensent être réellement la chose qui est de Dieu. Or, comme je disais tout à l'heure, effectivement, regardez très bien, et les gens peuvent croire, effectivement, aussi. À, message effectivement la question toujours que posée je la répète toujours dit mais toujours dites-moi qu'est-ce que c'est que le message du temps du soir c'est la question mon c'est vrai vous allez vous énerver c'est ça c'est votre droit de vous énerver mais moi j'ai été envoyé pour prêcher la parole de Dieu et apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu ça c'est ma responsabilité la vôtre, c'est de pouvoir vous allez laver insulté, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est moi euh, que le Seigneur a accordé la grâce de pouvoir aussi. Ah, donc, par la grâce qu'il m'a accordé de pouvoir prêcher sa parole et annoncer effectivement au peuple de Dieu. C'est long, le ministère. Et c'est pour ça que je me tiens et je parle. Je dis donc effectivement, mais, <rire> il faut que le peuple de Dieu comprenne que la personne la plus importante est. Et puis, c'est de toute évidence quand même. Si on a un ministère apostolique, on a un ministère prophétique, on a un ministère pastoral, effectivement. C'est-à-dire que le cinq ministères, mais ils doivent connaître effectivement qui les a appelés. D'ailleurs, je pense que pour pouvoir revenir cela, puis je reviens au chapitre 10. D'ailleurs, d'ailleurs, pour que nous comprenions, nous l'avons lu dans le livre de Colossiens au chapitre.. Euh, je crois que c'était chapitre 2 ou chapitre 1 euh, Chapitre 1, Colossiens, je pense que euh, euh, c'est cela, effectivement, aussi. Nous allons le lire avec vous. Regardez, j'aime beaucoup cet homme-là. Regardez comment il exprime les choses. Chapitre Colossien 1, à partir du verset 24, je pense. Comment il exprime les choses, effectivement. Regardez très bien, pour que nous comprenions, effectivement, aussi les, les, les, les choses, de telles sorte que nous, nous sortions, effectivement, de tous ces dogmes et des credos qui tuent effectivement le peuple, qui en, font, qui en font le peuple des fanatiques, des, des idolâtres, effectivement. Or, oh, Dieu, effectivement, ben, il n'en a rien à faire avec les idolâtres, effectivement. Colossiens, chapitre 1, alors il dit, je relis pour que vous puissiez aussi vous souvenir de cela. Colossiens 1, verset 24, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Vous vous souvenez encore pour vous, pour vous, pour vous. Et ce qui manque au souffrant de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps, son corps qui est donc l'Église. Vous comprenez cela L'Église, c'est cela l'épouse, effectivement. Et nous continuons, il dit ceci. C'est d'elle, c'est d'elle, pour elle, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Peu importe ce que les gens peuvent dire et penser. Notre, notre notre, notre appel c'est pour que nous puissions prêcher la parole de Dieu. Maintenant continuons, regardez très bien. En fait que, regardez bien, oui, en fait je luc verset 25, c'est pleinement la parole de Dieu. Écoutez très bien. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Vous comprenez cela À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Vous comprenez cela à savoir, il dit maintenant, savoir Christ en vous, pas autre chose, mais Christ en vous, l'espérance de la gloire. Maintenant, verset 28, il nous dit ceci. Lisez, s'il vous plaît, en bible Verset 28, dit, c'est lui, ben, je ne sais pas quelqu'un d'autre, on va annoncer donc, c'est lui donc, c'est Jésus, que nous annonçons, exhortons tout homme, insisons tout homme, et en toute sagesse, en fait de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Donc, nous exhortons, écoutez bien, il dit, mais c'est lui donc, c'est lui donc, celui que nous annonçons. Exotant tout homme, exotant tout homme. Donc on ne peut pas annoncer quelqu'un d'autre. Donc personne d'autre ne peut entrer dans votre cœur, même si on a des ministères effectivement, mais ce n'est pas, pas cela qui, est, qui fait effectivement que nous puissions avoir, oh qu'elle est une place plus importante dans votre cœur que Dieu lui-même. Parce que ces hommes-là qui ont un ministère, on les a envoyés par le Seigneur lui-même. Pour qu'ils soient simplement des instruments qui doivent apporter la parole du Seigneur. Ce qui est plus important, ce n'est pas l'homme, mais c'est la parole qui donne. Oh, so, oh, nous savons que la parole, c'est Dieu. Alors revenons à ce que nous disions. Oui, que oui. Et si vous croyez donc le euh, message du temps du soir, eh bien, donc des élus, ils vont partir effectivement dans l'enlèvement. C'est pour ça que tout le monde aujourd'hui dans la peur, effectivement, il faut entrer. Qu'est-ce qu'on a lesquels qu'il faut faire entrer les prophètes Eh bien, on commence à faire entrer maintenant les bandes. Bandes, effectivement. Bande, ils ont, il faut écouter les bandes. Bon, c'est leur droit, leur devoir, je ne critique personne. Mais je me dis, mais comment peut-on être aveuglé à ce point Deuxième chose. Alors, je disais, effectivement, bon, si cela est ainsi, alors, je dis, je vais vous donner juste un, un exemple. Ça, c'était il y a quelques temps. Un exemple tout à fait simple, que vous puissiez arriver à pouvoir voir et comprendre. Lequel Je dis, il s'agit que nous avons dans la nature, parce que le Seigneur l'a utilisé aussi dans la Bible. Nous avons l'aigle et nous avons le vautour. Nous avons tous entendu qu'ils ont tous bu les mêmes brevasses. Vous avez non Ils ont tous mangé. Ce n'est pas moi qui dis. Ils ont tous, tous, on n'a pas dit quelques ados. Tous ont mangé. Nous, je reviens vite là pour que vous puissiez euh, euh, le voir aussi avec moi. Je pense que nous avons eu un Corinthiens au chapitre 10. Mais hein. je sais là, oui, je pense que c'est un Corinthien. Voilà. Donc, ils ont tous bu. Et, et, et, et c'est nécessaire que nous comprenions cela. Et quand il dit, il dit ah, ah, verset 2, il dit mais, Et qu'ils ont tous, tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer qu'ils ont tous, tous, tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous, tous, tous bu le même prévase spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Mais vous avez remarqué que, au verset suivant, verset 5, effectivement, dit mais la plupart, vous avez dit quoi, effectivement Je dis, mais regardez bien, vous avez l'aigle ici, vous avez ici le vautour. Vous prenez la même nourriture, c'est-à-dire que vous avez tué une vache, mais aujourd'hui, qui est vraiment une viande fraîche, vous prenez le vautour, l'aigle, vous le mettez dans la cage, vous prenez aussi le vautour, vous le mettez aussi dans la cage, effectivement, le 1er janvier. 2020, par exemple, ou 2019 qui vient donc de passer, et vous prenez la vache, donc la nourriture, même nourriture, vous donnez une, vous donnez une partie à... Ah, hein, donc c'est même vache, c'est même, même viande là, vous prenez une, un morceau pour vos tours, un autre morceau au, à l'aigle. Donc, depuis le 1er janvier, jusqu'au 31 décembre 2019, ou 2020, effectivement, vous le nourrissez tous les jours avec la même nourriture, la bonne-là qui est remplie de protéines, effectivement, parce que les vautours, l'aigle ne peut pas manger une viande avariée. C'est sa nature, sa constitution. Alors, vous donnez la même nourriture, parce que les vautours peuvent la manger, la bonne viande, comme ils peuvent manger la viande avariée. Donc, vous donnez la même nourriture, effectivement, la bonne-là. Vous la donnez jusqu'au 31 décembre 2019 ou 2020, effectivement, et, et, et vous arrivez au 1er janvier, effectivement, le lendemain, avec la même nourriture. Je posais la question. Est-ce que... Le vautour sera changé en aigle Jamais. Le vautour restera, tout, même s'il mange la bonne il restera toujours un vautour. Et l'aigle restera toujours un aigle. Et, et les ailes vont toujours croître davantage parce que, en mangeant les protéines, il est fait beau que les ailes croissent davantage. Pas ah, le vautour. Le vautour a l'envergure de ses ailes effectivement bien limitée, mais tandis que l'aigle, il doit grandir davantage. Parce que c'est nécessaire pour quelle raison Parce que l'envol qui va prendre. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, il que, faut qu'on qu effectivement cet exemple, qu'on peut donner la nature à tous, mais en fait, ce qui va déterminer, c'est la nature. Et Dieu, on bénisse. C'est la nature, effectivement. C'est ça qu'il dit, mais ils ont bu au même rocher, même nourriture spirituelle, effectivement. Mais, vous avez entendu, non Mais verset 5, on dit, mais, mais la plupart. D'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Alors, la Bible nous dit dans hébreu au chapitre 11, vous connaissez, non? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que la foi marche avec l'obéissance. Mais dans les déserts, ils murmuraient, oh, en Égypte effectivement, il n'y avait pas de sépulcre il n'y avait pas des oignons, et on trouvait des oignons d'Égypte, vous vous souvenez Donc, ils n'avaient pas la foi dans la parole de Dieu, et quand bien même on les a menés, ah oui, on les a menés on les, a, on les, a, les, les, les espions qui étaient partis dans la terre, des Canaan. Ils sont venus avec l'évidence même, leurs yeux ont vu l'évidence même, une grappe de raisins portée par deux personnes. On leur a dit, en tout cas, cette terre, on a bien dit, cette terre, ce pays est vraiment comme l'éternel l'avait dit. Nous glorifions l'éternel. Chantons les chants des on dit que tu es vraiment véritable. Il n'y a pas de dieu comme toi. Parce que quand tu dis, la chose arrive, tu l'as annoncer. on ne savait pas ça, mais quand on est arrivé, on a vu que ce Dieu est vrai. Tu as dit un pays où coulent les laits et les miels Nos yeux l'ont vu. Maintenant, on leur dit. Prenez possession. C'est là que le problème a commencé. <rire> là que le problème a commencé. Prenez possession. Ah, ah, se passe effectivement ah, Nous sommes comme des sauterelles. Des fils d'Anac. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y avait des fils d'Anac là-dedans ah, Il savait très bien. Et, euh, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas prendre le pays. Mais José Caleb bon dit, mais non, monsieur. Nous sommes plus que capables, puisque l'Éternel l'a dit, ces gens-là ne seront comme de rien du tout devant nous, puisque l'Éternel nous l'a donné. lèvons nous prenons possession. Qu'est-ce que le peuple a eu à pouvoir faire avec les incrédules On cherchait maintenant à pouvoir lapider Josué et, et, et, Josué et Caleb. Les gens qui disaient, ben non, ces fils-là, on les avait, ben Dieu, comme Dieu a le donné les pays, on va être... Qu'est-ce qu'ils avaient Josué et Caleb La foi. C'est par la foi qu'ils vainquirent, c'est par la foi qui, qui dominèrent, c'est par la foi. Mais c'est comme maintenant, frère, ne soyez pas peureux, les virus. Non, non, non, non, non, c'est nous qui dominons le virus. Oui. La maladie est venue par les diables, le Seigneur a vaincu le diable. Peu importe, la maladie peut nous frapper, mais nous avons un secours qui nous vient de Dieu. Peu importe, on ne peut pas avoir peur de ça. C'est plutôt quand il vient, dit, hé, hey, cette porte-là, ne pas peur. Après, là, je m'approche, mais je sens que... C'est 10 millions de volts qu'on ne peut pas approcher, la maladie s'enfuit. Solomon chante comme ça, non Ah, c'est Anna hein, qui nous a... Solomon, on peut dire, il est comme ça, dire, la maladie s'enfuit. Oh, je suis heureux. Dieu est bon pour nous. Hein? Nous sommes heureux. Oh, que, je disais, oh, c'est quand il qu'on devra le chanter. La maladie s'enfuit. Bien sûr, elle doit s'enfouir parce que nous sommes le peuple de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Je ne vais pas vous donner longtemps, mais nous prions notre Seigneur qui nous accorde la grâce, que vous bénisse beaucoup. Nous vous aimons beaucoup frères et sœurs. Et nous pleurons parce que nous voulions vraiment avoir cette communion avec vous ensemble, effectivement. Ces jours-là, nous avons confiance à l'éternel. Que Dieu vous bénisse, levons nous nous allons donc prier. Tendre Père et, et précieux Sauveur, nous sommes vraiment un peuple euh, privilégié et nous avons confiance et foi en toi, mon béni Père oh Dieu, pour tout ce que tu fais pour nos Père. C'est vrai, nous sommes vraiment heureux de voir que le Dieu vivant, l'éternel compatissant, mon Seigneur Jésus-Christ, tu marches en encore 1700 délit aujourd'hui, Père du et tu prouves que tu es vraiment le même hier, aujourd'hui éternellement. Quand le monde est troublé, quand les hommes qui ont fait des programmes voient que les programmes ne marchent plus, Père du c'est l'envers de la médaille qui regarde aujourd'hui, Père nous voyons que tu es vraiment le Dieu de ta parole. Nous nous tenons entre tes mains, Seigneur. Nous prions pour nos frères et sœurs, oh Dieu, dont le diable pousse. Mon béni, mon Père, Dieu, par ces choses, mon mais que la puissance du Seigneur, puisse encore afin que nos frères et sœurs soient protégés. Saint, l'ordre désigné n'est pas avoir tomber dans son mais le diable le pousse, Père. Nous nous prions pour que nos frères et sœurs soit vraiment délivré par tubissant dieu et même si une main par la n'est pas une pub n'est pas qu'elle soit ôtée ne pas patubissant que nos frères soient en bonne santé Guéris père nous prions aussi pour les malades des hôpitaux oui père nous prions pour ces hommes là qui sont malades au dieu mais en fait, un père dieu enfin, qu'ils soient aussi guéris que tout grâce devant ta femme, parce que toi tu ne veux pas que la mort des gens dans pas patubissant tu vois que tu veux qu'ils soient aussi guéris mon Dieu. Nous implorons ta grâce, mon roi. Merci encore pour ce moment. Merci pour cet instant, béni, ben Tu Père Tibissant Dieu. Nos cœurs sont continuellement tournés vers toi. Nous t'aimons, Père. Tu connais, nous manquons, mais nous t'aimons plus pour notre cœur, Père Tibissant Dieu. Nous aimons aussi. Bible, parce que ta volonté volontaire de l'empereur que nos voisins soient protégés. Que nous que nous sommes soyons aussi protégés. Mon te empereur nous te prions mon empereur sans Dieu pour ton peuple, empereur divin. Et spécialement pour mon empereur sans Dieu afin qu'à à chaque endroit où sont mes personnes qui soient protégés, C'est vrai que dans les travaux, on le pousse en avant, mais en afin que soient mon empereur, mon Mais que toi, tu aies l'infection mon roi. Même si tu es mon père, que ton peuple soit aussi guéri Père son Dieu. Nous demandons pardon, te demandons grâce mon empereur divin. Pour nos frères et pour nos choses mon empereur sans Dieu. Que nous vivions cette vision-là, mon empereur divin. Regarde qu'on mange, qu'on ne soit faibli personne qu'ils soient aussi guéris, et à nous, mon bénévole Père Dieu. Nous croyons partout ici, mon bénévole Père Saint Dieu. Ils ont été toujours, mon Père, peu importe dans quel endroit ils sont, mon bénévole Père Saint Mais que nos frères soient aussi guéris, et dans nos sœurs, mon bénévole Père Saint Dieu. Posé par ta main puissante, mon roi. Que la foi soit en action, mon bénévole Père Saint C'est ton peuple à toi, mon bénévole Père Saint Dieu. Nos enfants, nos petits-enfants, nos vieux-nés, Dieu. Nos frères et sœurs qui sont aussi en bonne santé, protégés par toi, Père. car nous t'avons ainsi prié, mon Père Saint, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen rien, je t'ai suis avec toi. Que le Seigneur puisse encore nous fortifier, que le Seigneur soit réellement glorifié. Nous chantons le 126, 126. Trop souvent. Mon see yo.